une louange à notre Dieu. Amen. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'éternel. Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance Amen. et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Amen. Tu as multiplié, éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Amen. Nul n'est comparable Amen. à toi. Amen. Je voudrais les publier et les Amen. proclamer, mais leur nombre est trop grand Amen. pour que je les raconte. Amen.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 que nous considérons réellement ta part. Elle est vraie, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es vraiment digne de toute la gloire. De l'honneur qui est vraiment dû à Dieu qui est au-dessus de nous. Béni soit ton nom. qui est vraiment le don qui est au-dessus de ton nom. Louange et honneur à toi. Et ce soir, Seigneur, nous ne cesserons jamais de dire combien nous aimons. ni combien te dire merci, Seigneur. Pour la grâce d'être appelé Fils de Dieu, Seigneur, d'être né de toi, engendré selon ta volonté à toi, Père. par ta parole, béni notre Dieu. Nous sommes réellement heureux de savoir que, nous sommes réellement un peuple privilégié parce que tu es là, notre Dieu. Merci encore pour ce soir. Merci vraiment encore pour ce moment, Père. Nous te remercions encore, mon sauveur béni, pour tous les frères et sœurs que tu nous as donnés, Père. Oh, de par le monde entier encore aujourd'hui, Père, qui s'accroche encore davantage à toi, et de tout l'encore qui t'aime réellement, Père, et qui cherche à voir te plaire, toi, mon sauveur béni, que tu sois adoré, mon sauveur. Oh, pour ton amour à toi, des hommes, Seigneur. Merci encore pour ce soir, Père, pour les chants et les cantiques. Nous avons chanté avec autant de l'égresse notre Dieu. C'est vrai qu'il touche vraiment nos cœurs, mon roi. Parce que nous voulons t'exalter, mon bénévole Père, du sang. Que le cœur et l'âme et l'esprit puissent encore t'adorer, louer Père. Et cela dédie notre cœur encore ce soir, Père. Merci encore pour les psaumes, et Merci encore pour ce que nous avons entendu, mon bénévole Père Saint. Merci pour chaque frère et pour chaque soeur. pour ce que tu as fait pour chacun de vos bénévole Père Divisor. C'est soins, nous avons encore la joie de mettre encore parmi les vivants, Père, rassemblant ces lieux, chantant les chants des sions, pour ta gloire, mon Père Divisor. Merci pour nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion. Dans chaque lieu, ils sont bénévoles Père Divisor. Tu les bénis encore richement, mon bien-aimé Seigneur. Oh, combien nous sommes touchés pour ce monde aussi nombreux, Père. L'ouange et honneur à toi, parce que tu es vivant, mon sauveur. Bon, nous encore, merci encore pour tous Nous avons ainsi prié au roi au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit Amen Vous pouvez vous, vous, vous asseoir. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans ces lieux où nous avons la joie de pouvoir nous rassembler afin de pouvoir aussi avoir la communion les uns avec les autres et d'abord avec le Seigneur travers des chansons et les cantiques, nous avons exprimé notre reconnaissance à son endroit, comme dans la prière nous pouvons le dire, jamais nous ne l'aimerons assez. Nous-mêmes nous exprimerons notre amour à son endroit pour tous les bienfaits qui ne cessent de manifester à notre endroit. C'est vrai, comme mon précieux frère l'a dit tout à l'heure, et le nombre de ce que Dieu a fait pour nous est tellement grand. Et, et si on devait les compter, c'est tellement innombrable de combien nous nous sommes reconnaissants pour chaque chose qu'il fait, qu'il a fait et qu'il continue de faire encore et surtout de la grâce de pouvoir savoir qu'il est vraiment là où deux ou trois sont assemblés en son nom. Nous sommes là rassemblés en son nom et nous réalisons aussi ce privilège de ce que le Dieu haut est au milieu de nous. Nous sommes heureux de pouvoir nous, nous retrouver, heureux de pouvoir réellement savoir que notre Dieu est un Dieu qui entend et qui Amen. aussi continue de pouvoir agir et nous conduire encore, nous, nous aider encore à, à marcher. J'étais avec ma soeur, bien-aimée Christiane, dans mon bureau, je la regardais, j'avais vraiment aussi mon cœur touché, les larmes, je disais Seigneur, et je lui dis, elle est tellement âgé dans son âge, mais vous vous rendez compte que que ce soit le mardi, que ce soit le, le, le jeudi, le dimanche, elle est là. Vous direz, c'est normal. Mais en fait, je lui disais, vous savez quand nous terminons la réunion, on te regarde, tu es parti. Mais en fait, tu n'es pas loin, tu es quelque part à l'arrêt. Parce que la distance qu'elle parcourt le parcours de, de chez nous, ici jusqu'à l'endroit où elle rentre effectivement dans la semaine, c'est très loin. Mais malgré cela, elle n'est pas découragée. Malgré le temps, le froid et, et la neige, il dit que le Seigneur te bénisse. Parce qu'il y en a de moins qui sont moins âgés que toi, mais qui restent à la maison au jour. Ils se connectent sur Internet. Mais toi, tu quittes de là où tu es. Et malgré l'état de ton corps, même de la santé, tu es dans la maison du Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est une grande responsabilité. Il repose sur les épaules de quelqu'un. Il s'agit de la vie de gens. Il s'agit de l'âme de quelqu'un. Il s'agit des désirs. Vous savez, je disais, la responsabilité qui repose sur mes épaules, la plupart des gens ne peuvent pas arriver à pouvoir quoi, aussi le réaliser. Il s'agit effectivement de tout ce peuple et ces âmes qui se confient dans la parole effectivement qu'ils entendent parce qu'ils ont confiance à ce qui est réellement que le Seigneur leur a accordé la grâce de pouvoir avoir cela, parce que c'est cela aussi qui est aussi attaché, aussi à leur aussi destinée en fait. Et non seulement ici dans cette assemblée, mais aussi de par le monde entier, où le peuple de Dieu qui se trouve, auquel Dieu a aussi accordé la grâce aussi de pouvoir savoir ce qu'il fait au travers de ce qu'il m'a donné comme aussi tâche à pouvoir accomplir pendant le temps de ma vie sur la terre. Et le Seigneur m'accorde cette grâce pour que ce peuple puisse avoir confiance et foi dans la parole de Dieu. Vous savez, dans le pays comme le Malawi, que je disais tout à l'heure avec mon frère Manzan qui m'appelait, auquel je disais aussi que Dieu le bénisse parce que ce frère depuis que je le connais, il habite l'Afrique. Mais presque tous les jours, depuis des années, il m'appelle avec ses cas de téléphone qu'il... Là, là-bas, qu'il achète, ça ne coûte pas moins cher. Mais il est là-bas, il m'appelle effectivement régulièrement, il veut savoir comment je vais, comment vous allez, il vous salue. Alors qu'il y a des frères qui sont dans les alentours, effectivement, de nous ici, qui ne sont pas loin de nos frères. Et ils se plaignent en disant, frère, tu ne nous appelles pas, donc nous aussi, on ne va pas t'appeler. J'ai dis, mais frère, vous ne vous rendez pas compte de la, la tâche que moi j'ai Ce n'est pas seulement de 20 ou 30 ou 40 ou 100 personnes. Mais c'est par le monde, beaucoup. Les gens, effectivement, qui veulent que je puisse prier pour eux et pour lesquels je dois, je dois pouvoir me mettre au sein de Et toutes ces choses, effectivement, pour l'œuvre de Dieu, par-ci, par-là. Malawi, je les disais, effectivement, aujourd'hui, ils il continuent à appeler tous les jours. Des églises entières, mon frère et ma soeur, des âmes, des, des, des nombreuses personnes, des de, de, de, de croyants, effectivement, auxquels le Seigneur a trouvé la grâce de réaliser aussi l'importance de cela et qu'ils s'accrochent aujourd'hui à ce que nous recevons et la tâche de pouvoir entendre la parole de Dieu, comme ils l'ont dit, nous abandonnons effectivement notre dénomination, nous accrochons maintenant à ce ministère que nous avons pu voir l'action de Dieu, et c'est vous aujourd'hui qui devrez nous conduire en fait dans toutes nos églises, à pouvoir réellement nous accrocher à la parole de Dieu, et ce que vous nous apporterez comme parole, c'est à cela que nous nous accrocherez aussi, tout un chacun, ce soit les prédicateurs et nous prêchons effectivement ainsi. Donc c'est la vie des gens, c'est la foi des gens, effectivement, qui, qui, qui s'accroche, effectivement, et dont on a la responsabilité. Et voyez c'est comme je disais, je disais cela hier. Et vous savez, là, je dois partir bientôt pour euh, l'Asie, puisqu'ils ont appelé, ils ont écrit, ils ont déjà organisé, je devais déjà partir pour le mois de février et physiquement je n'étais pas tellement très bien et j'ai essayé de pouvoir postposer encore ainsi de suite bon maintenant c'est fixé je dois partir mais regardez ce qui s'est passé pendant tous ces temps là parce que voyant réellement aussi comment les choses sont et alors je suis allé d'abord sur internet et mettre les dates que j'avais eu à coeur pour pouvoir partir euh, là-bas et voilà que je l'ai réécrit, je dis Certainement, Dieu vous le parmi vous, parce que maintenant, frères et sœurs, en, en Birmanie, donc à Myanmar, le Seigneur, c'est vraiment un réveil. Beaucoup de peuples, beaucoup d'âmes, maintenant dans le coin, il réclame effectivement que je puisse descendre. D'abord, dernièrement, quand je suis parti, vous avez vu le nombre de ceux qui se sont donnés au Seigneur, de la, le nombre de ceux qui viennent à la foi, effectivement. Et là, on peut dire aussi que non seulement là, mais encore dans le coin, et d'autres aussi, des, des autres qui m'écrivent, qui veulent effectivement que je puisse arriver à pouvoir les visiter, parce que Dieu, le Seigneur, s'est révélé aussi à eux. Alors, j'ai pris donc les dates, et j'ai été donc sur Internet, mes et j'ai introduit pour savoir combien ça coûtait. Quand j'ai introduit effectivement pour savoir le prix du billets, alors à ce moment-là, quand je regardais, les billets étaient vraiment moindres, et j'ai dit, je vais payer, et puis bon, j'ai dit, bon. Euh, j'étais occupé par autre chose, je vais le faire après. Et voilà qu'il y a trois, trois jours cela, c'était hier avant-hier, je suis parti, euh, j'étais à la gare du midi, et puis j'ai vu un, un, un, un bureau là euh, de agence des agences de voyage, je rentre, je demande, voilà, je voulais partir euh, en Birmanie de telle date à telle date, dites-moi les prix c'est combien. Et je rentre et la dame tape, tape, tape, me dit, monsieur, il me donne les prix, c'était les triples des prix que j'avais vu. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, quand j'ai vu le petit prix, j'aurais pu bloquer les prix. Et je n'aurais pas pu. Je dis, mais comment Parce que quand je dois arriver là-bas, je dois encore prendre un avion pour l'intérieur, parce que j'ai là, et en boue, et puis il faut aller à Calais, et puis encore à l'intérieur, encore. Et tout ça, c'est dénoncé. Je me dis, mais là, j'avais vraiment un petit prix. Et maintenant, c'est le triple. J'ai dit, Seigneur, le double triple. Comment je vais faire Je dis, bon, je rentre, moi. Je suis au bureau, au bureau, au secrétariat. Puis, parce que dans mon bureau, j'ai un petit souci avec l'imprimante, j'ai dit, bon. Alors, ce jour-là, j'ai dit, Seigneur Jésus, maintenant, avec autant de comment je vais faire pour payer parce que c'est trop. Alors, regardez ce qui s'est passé. J'arrive, je m'assieds devant l'ordinateur. je j'ai dit, mais la dame, j'ai effectivement. Et oui, je trouve que les prix avaient changé. Et les prix que madame m'avait donnés, c'était celui-là, effectivement, donc. Les prix étaient montés, je dis, Seigneur, je cherche encore, à la même, même compagnie à Rien effectivement, le même prix. Je dit, ce pas possible. J'ai dis Seigneur, je regrette, je regrette, je veux plus de faire ce genre-là. Puis je dis non. Puis je regarde, je dis, je me suis tenu comme ça. Je dis, Seigneur, rien n'est impossible je Amen. Amen. Ce prix est affiché là. La dame m'a dit ce prix ici. J'ai dit, toi tu es capable Amen. de pouvoir rabaisser maintenant. J'ai dit, si toi tu veux vraiment que j'aille en Birmanie alors baisse le prix au prix que moi je voulais effectivement, un prix petit. Frère et sœurs, je vais, Dieu que je serve maintenant. Je prends mon papier, je m'assieds elle est là votre sœur. Alors je commence à taper et puis le grand prix est venu. Je dis, bon, puisque ce n'est pas le choix, mais je vais devoir prier parce que je n'ai pas le choix, j'ai rempli maintenant mon nom, j'ai rempli les vêtements, il dit voilà le prix est ça, je dis ok je peux faire, si le grand prix, et bien je continue à pouvoir taper. Au moment où je pousse le bouton, pour passer maintenant, à, à la phase de pouvoir payer le billet, c'est savez ce qui s'est passé Le prix dégrigole. Je dis c'est pas possible. J'ai dis non, non, non, non. J'ai dit qu'elle est là. Je dis c'est pas possible. J'ai dit non, non, non, non. Je rentre encore dans la ma machine, je, re, je recharge le prix, tous les prix, pouf, baissé, et au plus le prix, bas. et c'est comme ça que j'ai pris mon vie. Amen. Nous avons un Dieu qui Amen. fait des choses impossibles dans l'espace de rien de temps. Il est rabaisse, je lui dis, mais Seigneur, tu es vraiment vivant. Seigneur, tu as entendu plus Alors, il est merveilleux. Amen. Nous devons vraiment avoir confiance Amen. en l'éternel et surtout savoir que. Nous marchons avec un Dieu qui est vivant. Amen. Nous qui avons trouvé grâce aux yeux de ces dieux, effectivement, nous devons être rassurés et avoir la paix dans notre cœur, Amen. sachant comme mon précieux frère l'a chanté, effectivement, en rapport avec la parole, considérons la parole de Dieu. Amen. Dans le Saint des Écritures que nous avons, c'est très touchant de pouvoir réaliser quand nous regardons les livres que nous avons, les saintes écritures que nous appelons. Oh, mais quel respect en ce moment envahit l'homme lorsqu'il peut regarder et voir la grandeur de ses Dieux. Vous voyez, ces livres que nous avons, Vous d'abord que nous lisions dans les livres d'Esaïe de au chapitre 63, Ésaïe 63, Ésaïe <coughs> 63, Ah, nous devons considérer la parole de Dieu. Il n'est pas limité Dieu dans sa puissance, Amen. mais réellement le reconnaître qu il qu'il est capable de pouvoir changer le cours de l'histoire. Vous voyez, c'est bras. au chapitre 63, regarde, grâce à Marie, Ah oui, il y a un petit peu. Verset 1, ah, il dit Qui est celui-ci qui vient donc de Tom? De Bostra en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut et qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme le vêtement de celui qui fond dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, mm. et nul homme d'entre leurs peuples n'était avec moi. Mm. Ils ai foulés dans ma colère, ils les ai dans ma fureur, mm. leur sang a jailli sur mes vêtements, mm. et j'ai suyé tous mes vêtements, mm. car un jour de vengeance était dans mon cœur, mm. et l'année de me racheter est venue. Mm. Je regardais personne pour m'aider, j'étais donc étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère et je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. J'ai publié les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. J'ai dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et selon son amour. Amen. Nous Amen. Amen. voulons te dire vraiment merci. Dieu merveilleux, Père. Tu fais des choses extraordinaires. Fais possible pour nous, Père. Tu demandes que Dieu les dieux de l'impossible, Père. Je te remercie vraiment pour cette grâce, pour cet amour, pour cette bonté que tu ne cesses de pouvoir manifester à notre endroit. Merci encore ce soir pour ta parole. Je veux de lire encore à notre Dieu que si produis le que soit, nous produisons, nous ce Aide-nous encore ce soir, Père. Bénis tous nos frères et soeurs qui sont ici en connexion et tous ceux qui sont ici aussi, bénis le Père Saint. Nous prions pour que tu le bénisses. Nous t'appelons la grâce au nom de Jésus Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous devons vraiment être conscients, frères et sœurs, que nous prions aussi pour tous ceux. Et c'est très touchant parce qu'il y en a beaucoup que euh, on ne connaît pas, mais en fait, qui se connectent pour pouvoir réellement entendre la parole de Dieu. Et comme je dis, j'ai été surpris de pouvoir entendre un tel m'écrit, ou me dit. mais voilà, mes frères, certainement nous avons écouté la parole du dimanche, nous avons suivi ceci, et parfois même des gens qui sont tellement loin, des autres effectivement, qui, nous devons donc avoir à cœur effectivement aussi de prier pour tout cela comme nous prions, pour que le Seigneur, notre Dieu, ajoute un, chaque jour à l'Église, effectivement, ceux-là qui sont réellement sauvés. Et comme je vous l'ai toujours dit, que vos yeux ne voient pas seulement ici, mais que sachez que beaucoup sont là avec nous, effectivement, qui écoutent la parole. Et nous pensons aussi à eux de tout notre cœur. Et surtout, notre frère ici, Marcel, lui et notre soeur Marguine, leur famille. Ah là là, leur cœur est tellement ici parce que c'est leur assemblée. Hein. Ils le prient tous les jours et ils suivent de tellement près. Quand le son n'est pas tellement très bien, hein, frère Emmanuel ne dort pas. Il faut que le son passe bien pour qu'on entende bien. Les Seigneurs bénissent nos précieux frères et sœurs. Alors, nous venons de pouvoir euh, lire avec vous ici, euh, dans, dans, le, dans les saintes écritures, cette, cette description euh, que nous venons d'entendre, effectivement, et de voir comment euh, cela est, est, est, est décrit d'une manière aussi euh, claire, précise, et même aussi... L'habillement aussi, effectivement, qui est aussi décrit aussi pour démontrer en réalité le changement dans les choses. Et effectivement, c'est vraiment merveilleux. Dieu est très bon, vous savez, c'est quand on connaît Dieu et qu'on on, on rentre dans, dans les choses de Dieu. Alors ça, cet homme de Dieu pouvait dire, mais sentez, écoutez, voyez combien l'éternel est bon. Amen donc, si nous sentons effectivement la, la joie, et, et comme mon, mon précieux frère l'a lu aussi dans, dans, dans les scènes des écritures. Ces livres que euh, je vais dire que là, là, vous avez vu quand il lit dans, dans la version qu'il a, et, et c'est un peu différent euh, par rapport à, à votre version. Et j'ai dit que ceux qui ont cette version, qui, je vous l'ai dit aussi, j'ai acheté, qui ont cette version, ils ont acheté effectivement, ils doivent faire très attention avec cette version que j'ai. Je pense que la vôtre, elle est beaucoup plus. Euh, simple, effectivement, aussi mieux, parce que ici, c est, c est cette version, c'est une version qu'on appelle, oui, euh, euh, qu appelle la Bible. je vais voir. Oui, c'est cela. C'est la Bible, lui, seconde, après. avec ce qu'on appelle la Bible de Scofide. Je pense que beaucoup des, des prédicateurs et beaucoup de gens utilisent cette Bible. Elle est bien, ah, ben, les illustrations ne sont pas ici dans le temps, Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que. Le grand danger qu'il y a, que ce qu'ils ont de commenter, ils mettent aussi dans, le, dans certaines pages, effectivement, puis avec les le chiffres 1, vous voyez un peu plus bas. Et ça, les gens pensent que c'est beau, bon, mais ça induit parfois beaucoup de gens à erreur. En lisant le commentaire, vous êtes influencé par en, cette façon qu'ils ont eu à pouvoir réellement aussi non, faire extrapolation explo... des choses. Et même dans la traduction, effectivement, il faut vraiment faire très, très attention ceux qui ont. La version, effectivement, hein, qui est ici. Mais évidemment, en parlant de cela, nous remarquons que Dieu a accordé la grâce que euh, ces livres soient imprimés. Vous savez, euh, avant, il n'y avait pas euh, des livres imprimés qu'on appelle la Bible, effectivement. C'était en fait de, de manuscrits, des copistes, en fait, comme des moines recopiés, effectivement. C'est dans les années 1455, effectivement, que la première fois, la Bible a été imprimée sur la première des Gutenberg. Vous connaissez, non? Donc, avec, avec Luther, et qui fait que, à ce moment-là, on a eu à pouvoir rassembler, en fait, les, les manuscrits, et puis le, le mettre en, en, ensemble, effectivement, pour euh, arriver à pouvoir avoir ce que nous, nous avons aujourd'hui comme livre. Alors, ce que nous devons comprendre, qu'on veut de lire, effectivement, dans, donc, c'est écrit effectivement, et comme je disais, il est tellement bon notre Dieu. Il décrit cette guerrière Bostra avec euh, sa description et, et puis avec son habillement, effectivement. Et alors, par sa façon de pouvoir parler, il nous démontre effectivement les choses, dans quelle phase nous, nous nous trouvons. Parce que quand on lit la parole de Dieu, il faut que nous fassions très attention aux mots et aux dévots, la manière dont cela est exprimé, effectivement, parce que c'est important chaque parole qui est prononcée dans les Saintes Écritures, comme nous l'avons eu à pouvoir le dire. Alors... Vous remarquez très bien que c'est dans le chapitre 63 que nous avons lu. Et vous voyez comment il décrit effectivement, par exemple, le verset 23, le bon être d'être verset, verset 2, il dit « Pourquoi les habits sont-ils rouges ?» Donc là, on voit que ce ne sont pas des vêtements blancs, mais ce sont des habits rouges. Donc effectivement, il dit, et puis d'abord, même, même, même, et même, au verset 1, verset « Qui est celui-ci qui vient des dons des postra en vêtements rouges, en habit éclatant, et qui se redresse avec fierté dans, dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis les salut qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi donc tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve Donc, effectivement, on a vu que même son, son habillement, son vêtement, effectivement, est plus plus comme on pouvait le voir auparavant, et on voit maintenant que les vêtements sont rouges, effectivement. Alors c'est une autre phase dans laquelle on se trouve. Esaïe au chapitre 61. Regardez bien, pour pouvoir lire avec vous. C'est merveilleux de voir comment Dieu fait les choses et, et de réaliser que <rire> ces tenir-là, avec ses livres dans ses mains, c'est avec vraiment beaucoup de respect qu'on doit arriver à pouvoir voir. Et aussi beaucoup de reconnaissance à l'endroit de Dieu. En parlant effectivement de cette version, comme mon frère lisait tout à l'heure dans le livre d'Esaïe, à part le psaume au chapitre 40, vous avez vu la différence, effectivement, non Donc vous avez remarqué cela. Je pense que si nous relisons cela dans le psaume 40, parce que j'ai la même, la même Bible que mon frère, Isaïe donc 40, je pense. Alors ici, il me dit, voilà, verset 7, il dit, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni au le corps qu'il à toi, alors j'ai dit, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. » Vous savez, dans votre version, il est écrit quoi Parce que dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Mais ce pas vrai nous allons Alors remarquez bien, donc ici, nous avons dans le livre d'Esaïe, au chapitre de 61, nous, nous revenons d'Esaïe 61, et là, nous voyons quelque chose de merveilleux, c'est que cet homme ici, Ésaïe, il tient là et puis, il pousse, il crie, et, et il se met à écrire, effectivement, il dit, au verset 61, verset 1, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Vous vous souvenez? Donc, vraiment, c'est Esaïe, c'est lui qui se tient là, qui commence à pouvoir effectivement parler. Et quand il parle, effectivement, cela est mis par écrit. Il dit Mais l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Voyez-vous, quand les gens étaient là, enfin, en train entendre cet homme ici, pour le regarder, effectivement, donc il me dit Mais qu'est-ce qui se passe, effectivement? C'est pour ça? J'aime beaucoup la parole de Dieu, mon frère. Amen. Vous devez faire très attention, parce que, regardez, ces livres ici, on appelle la Bible, en fait, c'est composé des, des différents livres, en fait. Ce n'est pas un seul livre, vous avez, vous avez effectivement Genèse, vous avez une effectivement, jusqu'à Donc, ce sont des livres, effectivement, qu'on a rassemblés, on a appelé ça, la Bible. Et ce que, vous prêtez attention, s'il vous plaît. Ce que vous devez comprendre, c'est c'est que quand on parle des prophètes, vous vous souvenez qu'il y a eu un temps où Israël était un royaume? Mmh. Et puis après, il est arrivé un moment où vous vous souvenez quand même. Mmh. Quand est-ce c'était qu un grand royaume? Vous vous souvenez? Mmh. Parce que. Israël était conduit d'abord, vous savez, par Moïse qu'il a fait sortir de l'Égypte. N'est-ce pas vrai oui. Et quand ils sont arrivés sur le territoire, effectivement, c'était toujours les prophètes, vous connaissez quand même, non et là, Il y a eu Josué, et puis, vous connaissez après non Après cela, c'était quoi Les juges, n'est-ce pas est que vous suivez Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé après les juges et puis nous avons Samuel Vous vous souvenez oui. Donc, Dieu conduisait après après, après, après, après Moïse, c'était Josué. Quand Jésus est parti, c'était des juges, la période des juges en fait, avec, vous connaissez Samson et Dalila, vous connaissez tout ça, non mm -hmm. Bon, et puis après cette période maintenant, il est passé maintenant la période avec Samuel. Mm -hmm. Après, il n'y avait plus les visions, mais après, avec Samuel maintenant, c'était par le prophète Samuel que Dieu a commencé à pouvoir. Ainsi donc, c'est que pendant cette période-là, qui s'est passé effectivement, Israël, qui était conduit par Dieu, a dit nous voulons être comme toutes les autres nations, n'est-ce pas vrai C'est à ce moment-là qu'ils ont eu à pouvoir élire le roi, qui était donc Saül. N'est-ce pas vrai C'était qu'un seul royaume, n'est-ce pas vrai Amen. Et puis vous connaissez la suite, effectivement, avec Saül, et puis, puis David, qui vient toujours au roi, n'est-ce pas vrai Amen. Et puis après David, et puis c'est Salomon, votre attention s'il vous plaît. Et puis c'est Salomon, n'est-ce pas vrai Amen. Donc toujours un royaume. Amen. Et quand ça s'est divisé, effectivement, quand Salomon est parti. Amen. Donc d'un côté, c'est un tribu des Judas. Ici, effectivement, c'est autre côté, effectivement, aussi tribu d'Israël. Vous connaissez Amen. Donc avec.. Euh, Roboam et Jéroboam. Mmh. Mais c'est pas vrai. Mmh. Et c'est cela, non mmh. Donc voilà. Ce qui veut dire qu'effectivement que. Alors, vous remarquez très bien que comme ils étaient donc ainsi, Roboam d'un côté, donc euh, Salomon, David, etc. Donc Jéroboam, c'est le nom des serviteurs Vous vous souvenez mmh. Mmh. Alors, donc du côté d'Israël, ici, il y avait aussi des prophètes. Vous vous souvenez mmh côté aussi suis Judas ici effectivement il y avait aussi des prophètes donc ce prophète là chacun était de son côté donc, donc chacun d'eux ne se connaissait pas donc ça dit que chacun était de son côté effectivement auquel Dieu suscitait effectivement et Dieu agissait donc Esaïe ce côté là était avec et d'autres donc ça dit que chacun que Dieu utilisait alors qu'il parlait effectivement de la part du Seigneur de son côté donc ces livres ici n'était pas dans un seul endroit on a trouvé à différents endroits vous suivez Amen. Amen. Et puis après, comme on a vu, c'est un écrit sacré, on dit, ah mais ça c'est. On parle des Aïs, c'est la prophète, et puis on court là-bas, ah mais on a trouvé Jérémie là-bas. Et puis il a dit, c'est ainsi pas on va, et il commence à pouvoir maintenant rassembler maintenant les uns et les autres. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que ces, ces hommes se trouvent à différents endroits. Et de même pas en contact les uns avec les autres. Amen. Quand on a pris leurs écrits, on les a rassemblés, il n'y a aucune erreur. Amen. Amen. C'est merveilleux, frère. Amen. Donc, quand Isaïe a parlé par là, si a parlé par ici, effectivement, donc, donc tout cela, dit, on a pris, on a dit, mais on va rassembler un peu les uns. Les, les, on va voir. Mais vous voyez effectivement que depuis là-bas jusqu'au bout, c'est le cheminement. Hein, que quand Dieu a parlé par là, celui-ci de plus loin. La parole que Dieu lui a donnée aussi, elle ne veut jamais se contredire mmh. avec l'autre. Pourquoi donc C'est parce que nous devons comprendre le caractère sacré et hein, important, effectivement, de ces livres qu'elle nous ans L'auteur de la Bible n'est pas un homme. C'est pourquoi, vous voyez que cet homme ici, l'apôtre Pierre, était vraiment dans son âme, effectivement, touchée, quand il s'adressait, effectivement, au peuple de Dieu. Je vous lis rapidement, voyez-vous. Regardez, dans 2 Pierre, au chapitre 1, maintenant, 2 Pierre, au chapitre 1, 2 Pierre, chapitre 1, verset 1, il dit, « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage, une fois du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Alors il dit ceci, au verset 16, il dit, mais <rire> ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues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 on parlait de la part de Dieu Amen. Amen. Amen. Amen donc effectivement il nous montre que tous ceux qui ont eu à pouvoir parler effectivement dans et donc les équipes nous ont été amenés effectivement ce n'était pas que ces gens voulaient faire quelque chose mais ces gens étaient poussés par le Saint-Esprit et comme on peut voir que de l'autre côté effectivement ces hommes comme Esaïe ou comme Jérémie, comme effectivement Joël Chacun d'eux, poussé par l'esprit, il a parlé de son côté où il était, effectivement. Et d'un côté, plus d'un, effectivement, aussi poussé par l'esprit, lorsqu'on regarde, effectivement, celui qui est là-bas, celui qui est ici, effectivement, on regarde la parole qui est donnée, effectivement, c'est exactement la même pensée du même esprit, effectivement, du même Dieu. Il n'y a pas une contradiction entre celui-là et celui-ci. Dans le livre des 61, il dit L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. C'est pas vrai oui. Il dit Car l'Éternel m'a ouiné pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et les gens l'écoutaient. Et puis, il dit Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance pour publier les grâces de l'Éternel un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tout affligé, pour accorder aux affligés des sions, pour leur donner un diadème au lieu de la cendrine, au lieu de joie, au lieu de deuil, Amen. un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, Amen. afin qu'on les appelle des terre de la justice, une plantation pour servir à sa gloire. Dieu est vraiment bon. Et Dieu est, est vraiment dans sa parole. Amen. En fait. Et il, il, il, il veille, il tient, il considère ce qui est sorti de sa bouche, effectivement. Et, et tous ceux qui ont été dans cette dimension, effectivement, où, et dont la pensée de l'homme, ni le cœur de l'homme, ni l'esprit de l'homme n'avaient rien à faire, qui ont été poussés pour pouvoir déclarer les paroles que l'esprit humain ne peut pas contrôler, étaient des instruments entre les mains du Seigneur. Oh frère, c'est quoi ça? C'est vraiment merveilleux de réaliser cela. C'est quand même terrible. L'écriture de la ah oh oui, regardez bien. Il dit bien au verset, verset, verset 2, il dit Pour publier une année des grâces de l'éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Ce qu'il a dit, non? L'Esprit du Seigneur l'éternel est sur moi. Amen. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est que quand un autre prophète est venu, vous suivez Amen. Oui. Vous savez, quand on a posé la question à. C'était Jean-Baptiste. Oui. Es-tu Christ Il a dit non. N'est-ce pas vrai Amen. Vous connaissez la suite qu'on lui a posée Es-tu le prophète N'est-ce pas vrai Amen. Amen. Donc quand on parle de prophète, c'est celui qu'on appelle le fils de l'homme. Vous vous souvenez, non Amen. Moïse oui, a dit, le Seigneur, notre Dieu, si vous faire un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. N'est-ce pas vrai Amen. Vous vous souvenez Amen. Amen. Okay. Dans Luc, au chapitre 4, je pense que c'est cela. Verset 14, on dit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue effectivement dans tous les pays de l'entour. Il a posé la question Mais qui dites-vous donc que je suis moi le Messie C'est pour ça qu'il a demandé. Non. Qui dites-vous donc que je suis moi le Fils de l'homme Le Fils de l'homme, c'est un prophète. C'est cela, effectivement, qu'il a eu à pouvoir manifester aussi hein, le, le ministère du prophète. Voyez-vous que quand il va, comme l'Écriture le dit, là, au verset 15, il dit, il s'est revenu dans tous les pays d'entour, le et il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il s'est rendu donc à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du, du sabbat, et... Il s'éleva pour faire la lecture et on lui réunit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était donc écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouvert pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, et puis on nous met point. C'est extraordinaire. Et lui, ensuite, il roula les livres, le remit au serviteur et il s'assit. J'aime Dieu. Amen. Mon Amen. frère, c'est merveilleux parce que c'est vrai, nous. À force de pouvoir entendre si nous ne sommes pas de Dieu, on devient dans les habitudes. La Bible dit que vraiment c'est une grâce. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Ça, c'est une chose à laquelle, ton, toi, mon frère et toi, ma soeur, tu dois vraiment être certain et surtout chercher à pouvoir réellement réaliser. En tout cas, ce n'est pas un jeu dans lequel je me trouve, mais vraiment, est-ce que moi je peux dire que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Ah, voyez-vous, tous ceux qui ont eu à pouvoir réellement être poussés à pouvoir mettre par écrit ce que nous avons ici, nous avons entendu que ça n'a jamais été par une volonté d'homme, mais c'est poussé par l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Donc, nous réalisons que par rapport avec les choses qui concernent Dieu, il est question vraiment de l'esprit. Et l'apôtre Paul, cet homme de Dieu, il dit mais aïe aïe aïe, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Donc, l'esprit dans la parole. Et la chose qui est importante pour le croyant, tu peux avoir la lettre, mais quand tu n'as pas l'esprit qui est dans la parole, mais frère, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre, mon Dieu? Quand tu n'as pas l'esprit qui est dans la parole, alors, il y a un problème. Regardez, frère, quand Esaïe a prononcé la parole, et qu'il a mis par écrit le rouleau en question, T as -t as. Il a bien écrit comme nous l'avons entendu, si je reviens avec vous, regardez très bien, frère, nous retournons vite là. Isaïe 61. Isaïe 61, regardez. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car, ah, car l'Éternel m'a roi pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. N'est-ce pas vrai Maintenant, regardez verset 2. Il dit bien, pour publier les grâces de l'éternel, il n'y a pas de point. Est-ce que vous entendez? Oui. Pour publier les grâces de l'éternel, un jour, devant de notre Dieu, les pour consoler. Là, continuez, continuez. Et les points se trouvent aussi au verset 3 à la fin. Oui. N'est-ce pas vrai? Oui. Et voilà que cet homme ici rend dans le signe oui. hey, Seigneur, oh que Dieu nous aide. Frère, servir Dieu et c'est dire être un fils de Dieu n'est pas un vocabulaire simplement ou un titre. Mais mon frère, ma soeur, c'est quelque chose de fondamentalement profond. Et dont on doit être conscient qu'effectivement, que, en tout cas, parce qu'il prend le rouleau. Tout le monde prenait le rouleau, effectivement. Il le lisait. C'était aussi des croyants comme lui. C'est la vérité, non Il lisait. Mais lui, il prend le rouleau, il lit le rouleau, il lit, il lit, il lit. Il lit et puis il arrive à la place où il a fait la virgule il met un point Amen. Amen. et pourtant c'est Esaïe qui a dit qui a proclamé cela n'est-ce pas? Mm. mais lui il vient là il lit et puis il met un point mm. il met un point, il roule au rouleau mm. mm. il prend le rouleau, il le met et puis il s'assied mm. les gens se sont étonnés mais mon frère mais pourquoi tu as lu? tu ne devais arriver jusque là Esaïe a mis point mm. parce que c'est quand même lui qui est inspiré mm. Et toi tu mets un point là où il y avait la virgule. Et puis en plus tu t'assieds. Et puis en plus, la manière dont tu nous l'as lu, où on a senti quelque chose, et puis on voit comment tu, tu lis la chose, évidemment, avec Et puis tu mets un point là où il n'y avait pas de point, tu mets le point dessus. Tu t'assieds en plus. Et alors lui dit, mais tous les regards sont tournés vers lui. C'est à ce moment-là qu'il est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 Vous entendez Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui, ce que vous venez d'entendre, effectivement, j'ai lu nos dieux bon frère. Vous savez, être conduit par l'Esprit du Seigneur est quelque chose de tout à fait particulièrement merveilleux pour un homme Amen. qui a reçu la grâce et pour une femme aussi, parce que c'est des hommes et des femmes qui ont reçu la grâce du Seigneur, effectivement, tous ceux qui sont conduits. Donc, hommes et femmes donc, c'est une grâce extraordinaire mon frère et ma soeur, parce que ça te garde effectivement d'abord dans la pensée de Dieu, et puis dans le programme de Dieu, et ensuite tu es vraiment effectivement dans la main de Dieu, parce que Dieu te tient et Dieu te conduit. Si Dieu te tient et que Dieu te conduit, mon frère et ma soeur, qui peut te renverser Il n'y a personne parce que là, tu es sûr, effectivement, que mmh. je ne fais pas ce que je veux. Amen. Mmh. Dans l'Epsom au chapitre 40, il a lu effectivement, non mmh. Amen. J'ai décrit quand même, on va retourner au psaume 40, regardez bien. Regardez bien, regardez bien. Psaume 40, on va lire avec vous, Il dit ici. Verset, verset. D'abord, je voyais le verset. Verset. Ah, c'est merveilleux, ce psaume. Lise verset. Logique, que tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Amen. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici je viens. Parce que ah, là, le rouleau du livre, il est écrit de moi, n'est-ce pas Amen. Avec le rouleau du livre pour écrit pour moi. Il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen. Amen. Donc effectivement, dis mais là dedans est écrit des choses qui me concernent. Donc c'est ta volonté là pour moi et c'est ce que moi je fais. Donc quand Dieu te tient effectivement parce que par l'esprit, le Saint Esprit va te conduire effectivement dans les écrits et effectivement dans la volonté exacte et parfaite de Dieu pour que toi tu ne fasses pas autre chose. Que tu accomplis parfaitement cela, et quand tu accomplis la volonté de Dieu, mon frère et ma soeur, Dieu te tient dans sa main. Amen. Amen. Et si Dieu te tient dans sa main, Amen. vous suivez Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez donc que vous l'avez reçu. Amen. Amen. Amen. Si je me tiens et que je demande de tout mon cœur, quelque chose à Dieu et je crois que le Seigneur Dieu me l'a déjà accordé. Alors il dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que nous possédons déjà la chose. Vous suivez Amen. Donc si le du Seigneur me conduit, je suis dans la volonté de Dieu. Et si je dois prier effectivement, je sais pourquoi je prie. Et je sais aussi que quand j'aurai demandé la chose, Dieu me l'accordera. Puisque c'est dans sa voix dans laquelle je me trouve. Alors, quand il a lu effectivement cela, il s'est arrêté. Mais parce qu'il a dit Je ne fais rien de moi-même. Mais c'est le Père effectivement qui me montre ce que je dois faire. Or, l'auteur de la parole qui était sortie de la bouche d'Esaïe n'était nul autre effectivement que Dieu lui-même. Amen. Amen. Et comme, effectivement, Dieu était donc avec lui, puisque la Bible dit que Dieu était en Christ. Amen. N'est-ce Amen. pas vrai? Amen. Donc, quand il prenait le rouleau, il ne s'est pas confié dans la nature de l'homme en tant qu'homme, effectivement, il s'est confié, effectivement, dans l'esprit, qui le conduisait, effectivement, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire avec ce qu'il avait en main. Alors, le Saint-Esprit le conduisant dit, « Mais, lis de là jusqu'ici. » Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, quand il a parlé par la bouche d'Ésaïe, il a donné tout le programme. Mais il a fait les étapes effectivement auxquelles telle période allait de là jusqu'ici. Ça, l'homme ne le savait pas. Ésaïe qu'il a prononcé, il ne le savait pas. C'est vrai. C'est la même chose que Balachie, chapitre 4, on lit, Non. Mm. Malachie a prononcé effectivement, il ramènera le cœur de Père les enfants. Non, il a pu simplement prononcer comme Dieu l'a conduit. Mais vous voulez pas me dire que Malachie avait vu euh, le prophète qui allait venir effectivement. Non, qu'il avait vu Jean-Baptiste. Non, monsieur. Non, monsieur. C'est Dieu lui-même. C'est comme quand... Je le encore. C'était C'est comme quand on parle effectivement de la femme et la Vierge au conservant. Vous souvenez? Esaïe n'a pas vu Marie. Non, non, non, monsieur, non, madame. Esaïe, non, Esaïe était poussé par l'esprit à pouvoir réellement prononcer les paroles que Dieu lui donnait, effectivement. Il a prononcé ainsi par l'éternel. De de il demandait si l'éternel ne va ainsi. Mais il n'a pas vu Marie. Mais Dieu, lui, il avait vu Marie. Amen. Donc, le période, le temps, est effectivement, déterminé. C'est pourquoi, il ne faut jamais s'aventurer. C'est pourquoi, l'apôtre Paul dit quelque part, il dit, mais qu'il n'y ait pas beaucoup parmi vous qui se mettent à pouvoir enseigner. Parce que nous serons sévèrement jugés. Parce que c'est tenir à pouvoir enseigner et dire que, bon, voilà, ça veut dire ça, les choses de Dieu, mon frère, mon frère, il faut que tu sois sûr que c'est Dieu L'Esprit du Seigneur qui te conduit à pouvoir placer les choses à leurs endroits. Comme cela. Et quand c'est Dieu, effectivement, il y a l'harmonie depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que le même Esprit, c'est celui qui a conduit, effectivement, depuis la Genèse, tous les, tous, les, tous les prophètes, effectivement, les saints qui ont écrit, ils avaient le même Esprit, bien qu'ils n'étaient pas ensemble, mais en fait, le même Esprit agissait dans l'un comme dans l'autre. Donc il y avait l'harmonie en lui. C'est pourquoi vous pouvez voir aussi que dans le Nouveau Testament, mm -hmm. vous ne trouverez pas les écrits contradictoires entre Jean, mm -hmm. Jacques, mm -hmm. Pierre, mm -hmm. Paul. Mm -hmm. Pourtant, l'un était là-bas, puisqu'ils étaient, ils étaient mm -hmm. autour, l'un quand était conduit à pouvoir c'était à côté là-bas. Mm -hmm. Regardez par exemple quand vous remarquez effectivement dans, dans les scènes Écritures. votre attention ici, s'il vous plaît. Quand vous lisez par exemple les évangiles, mm -hmm. Matthieu, ceci et cela, qu'est-ce que vous retrouvez C'est merveilleux. Mm -hmm. En fait, quand ils ont écrit, ils n'étaient jamais ensemble. Mm -hmm. Chacun était de l'autre côté, mm -hmm. un endroit poussé par le Saint-Esprit. Mm -hmm. savez, avait vraiment dispersé à gauche, à droite. Mm -hmm. Oui. Mm -hmm. Mais regardez, le même Esprit. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des quatre très très vivants, non Amen. Mm -hmm. Le même esprit, mais donnant en fait à l'un une face comme ceci, à l'autre une face comme cela. Pourquoi Pour donner toute l'intégrité de la chose. C'est pourquoi quand tu lis Matthieu, tu vas dans Marc, ça c'est complète. Amen. La partie que Matthieu n'avait pas dit, Marc le dit. Mais c'est la même chose. Amen. Le même tableau effectivement. Celui-ci ajoute ça. Est-ce que vous suivez Amen. Donc pour que que la totalité du tableau, mon Dieu est bon. Soit. Donc, c'est cela quelque chose qui est tellement si important de pouvoir. On ne peut pas jouer avec effectivement les écrits, je prends, et puis, c'est pour ça, vous frère, vous seuls, ne prenez pas l'écriture pour combattre avec. Il est écrit aussi, moi aussi. Et tu vois si tu vas me dire ça. Je tu sais que dans la Bible Non, non, non, non, frère, on doit avoir du respect. Amen. On ne peut pas se lancer les écritures comme des oeufs. Non, je dois respecter ce que Dieu a dit. Amen. Si je ne comprends pas, dit Seigneur, pardonne-moi accorde-moi la grâce, je comprendre les choses comme tu le fais de la bonne Amen. manière, Amen. mais pas combattre effectivement, mm. mais savoir laisser l'écriture à sa juste place mm. parce que, nous allons lire regardez bien, alors il dit, il dit il dit mais voilà donc effectivement, cette écriture nous effectivement, c'est accompli il a mis un point à la place de la virgule pourquoi? parce que l'esprit du Seigneur, il a dit bien l'esprit du Seigneur est sur moi Entendu, non? Amen. Il m'a roi, pour m'apporter une, une, une nouvelle peau, c'est ainsi, ainsi. Donc, ce même esprit-là, quand il était avec Esaïe, c'est le même esprit aussi qui était là aussi, lorsqu'il a pris le même rouleau qu'il a eu et il a conduit à pouvoir savoir qu'effectivement, que voilà la raison pour laquelle tu te trouves là, et en lisant, comme tu as si bien dit aussi que dans le rouleau du livre, il est écrit de moi, tu dois savoir effectivement, ce que toi, tu es censé pouvoir faire par rapport avec ce qui était qui est toi dans le rouleau. Est-ce que vous me suivez? C'est la même chose avec toi aussi, mon frère. Pourquoi est-ce que nous recevons le baptême du Saint-Esprit? Parce que Dieu fait un plaisir à toi. Non, pas du tout. Tu ne peux pas avoir le baptême du Saint-Esprit si tu n'as jamais été en prie en Dieu en fait. Amen. Écoutez bien. Pourquoi est-ce que tu le reçois que la Bible nous fait savoir que nous avons été abreuvés par un Saint-Esprit. Pourquoi Mais pour être position là où nous étions. N'est-ce pas vrai Amen. Avant que nous soyons dans ce monde, éternel, nous étions où En lui, non Amen. Et le Saint-Esprit nous ramène où Est-ce que vous suivez Amen. Donc, Le Saint-Esprit nous ramène dans le corps. Est-ce que vous suivez Amen. Quand il te positionne maintenant dans le corps, c'est cela ce qui est merveilleux. Qu'est-ce qui se passe avec toi Et la Bible nous fait savoir qu'effectivement, qu avec le baptême du Saint-Esprit, nous sommes dans le repos. C'est-à-dire que quand je suis homme en tant que je suis homme, je fais des efforts pour faire beaucoup. Comme nous l'avons entendu la fois, il y a longtemps, pour aimer mon frère, surtout si s'il ne m'aime pas. J'ai fait beaucoup d'efforts pour l'aimer. Je dis, Seigneur, je n'arrive pas, je n'arrive pas, vraiment, ya C'est passé ça lui-même. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, qu'il t'aime ou qu'il ne t'aime pas, tu l'aimeras toujours. Amen. Alors, regardez très bien ce que la Bible nous fait savoir. Il dit, mais ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Donc, c'est par pas grâce. Amen. Au moyen de la foi. N'est-ce pas bien? Amen. Et qu'est-ce que l'Écriture dit par la suite? Regardez très bien. Au verset dans le livre de... Ah, je pense que c'est ça. C'est je crois.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 Ce n'est pas parce que je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas fait ceci, je jure tous les jours, effectivement, ou je prie tous les jours que je suis sauvé, que je serai sauvé. Ce n'est pas pour ça. Amen. Nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Parce qu'effectivement, c'est l'homme qu'il dit il faut que je le fasse, mais je ne le fais pas, je ne serai pas sauvé. Vous suivez Donc, c'est lui qui fera beaucoup plus d'œuvres, effectivement, par rapport à ce qu'il en fait moi, ce qui fait, plus il va être sauvé. C'était par les œuvres. Vous comprenez Amen. Amen. Mais l'écriture, elle est très bien comment elle est dit effectivement ici. Il dit ici, c'est ici, il dit, c'est dit, ce point, c'est le point par les œuvres, afin que personne Amen. ne se glorifie. Maintenant, qu'est-ce que nous dit le verset 10 Car nous sommes son ouvrage. Amen. Et a été créé où c'est Ah ah, pour quelle raison Ah ah Voilà mon frère. Là maintenant, ce qui est écrit de toi, lorsque le Saint-Esprit vient, il te dit, voilà ce que tu dois accomplir. Parce qu'un homme qui a le Saint-Esprit, une femme qui a le Saint-Esprit, mon frère, il ne peut jamais apporter des troubles. Amen. Non messieurs, c'est pas possible. Amen. Parce qu'il n'est même pas troublé lui-même. Celui qui apporte le troubles, c'est quelqu'un qui est troublé. Amen. Il ne sait pas où il allait. Mais l'homme ou la femme qui a baptisé du Saint-Esprit, il sait où il allait. est. Amen. Et ce qu'il doit faire, il fait plus ce qu'il veut faire. Maintenant, il est conduit. Amen. La Bible dit Mais les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Amen. Donc, nous entrons dans une phase où le Saint-Esprit nous conduit. Mais toi, dans la Bible, il était qui ça pour toi Amen. Tu as compris la chose. Amen. Maintenant, tu vis l'écriture. Okay. Ah oui, c'est toujours. Si vous, vous remarquez, remarquez vous très bien, c'est comme cela qu'on parle des élus. <coughs> vous connaissez J'aime cela dans Colossiens, cest comme des élites de vous connaissez. Ah Regardez bien, Colossiens, ah, oui. hein. rapidement, pour que vous puissiez voir trois. Ah, nous revenons vite dans les aïe avec, la, avec les, les... Nous avons dit... <rire> je ne vais pas aller plus loin parce que... Je vais revenir vite avec de... voilà, um... les aïe. bien, il dit... Alors, il dit ici, Isaïe 3, verset... Colossiens 3. Colossien 3. Ah, oui, parce que je voudrais bien que vous voyiez... Si Dieu nous donne la grâce que nous voyons en rapport à ce que nous avons lu dans chapitre 63-61, et puis dans le 12 suivant, effectivement, rapidement. Mais... Allez, allez, viens, chapitre 3 de Colossiens, verset, euh, verset 3. Donc, verset, verset, verset 12, il dit. D'abord, 11, il dit il y a, a Colossiens 3, 11, il dit il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni sikhs, ni esclaves, ni libre, mais Christ est en tout. Et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, vous vous d'accord? La prédication que vous vous souvenez? longtemps. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, répétez vous donc des sentiments de compassion, Amen. de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Vous entendez cela? Maintenant, vous avez est-ce que Vous avez vu cela? Comment il a dit effectivement, mais voilà comment sont les élus. Ils ont des sentiments de compassion, de supporter, d'aimer, effectivement. Il bonté, d'humilité, de douceur, de patience. N'est-ce pas vrai C'est ça la nature en fait d'Enelie. Mais quand on prend dans Corinthien, chapitre 13, qu'est-ce qu'on trouve Regardez bien exactement effectivement ce qu'il a énuméré. Si on voit ici, il dit Oh, mais quand c'est toi et quand j'ai dit Tous mes biens pour le retour des pauvres quand il me même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien la charité est patiente, elle est pleine de bonté, et elle n'est pas envieuse la charité ne se au point, elle s'enfle au point d'oreille, elle ne fait rien de malhonnête elle ne cherche pas son intérêt, elle ne se au point, elle se point le mal elle se réjouit pas point de mais il se réjouit de la vérité il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, n'est-ce pas vrai Amen. donc ça c'est le Saint-Esprit n'est-ce pas, c'est Christ dans une personne donc effectivement, toutes ces choses-là, dans le véritable, c'est pour ça le baptême du Saint-Esprit, c'est un masque, en fait, c'est la chose qu'il faut. Amen, Amen. Amen. Là, tu n'as plus de problème. Non, c et puis toi-même, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu sais que Dieu t'a baptisé. Tu dors tranquille, mon Amen. frère. Amen. Même si on ouvre les 5 pour toi, c'est n'est rien. Tu sais Amen. une chose que toi, tu as été scellé. Amen. Le diable ne peut plus rien faire. Amen. Il peut venir secouer à gauche, à droite. Il dit Moi, les choix étaient posés. Amen. Tu es un homme, une femme tranquille. Amen. On se liera contre toi. Tu Amen. es tranquille. Amen. Parce que, vous savez ce qu'est-ce qu'il de a ils te feront la guerre, Amen. mais ils ne te vaincront jamais. Parce que, que c'est vrai, Donc quand Dieu te tient, c'est la grâce, mon frère. Mm. Donc à ce moment-là, tu sais que, en ce qui concerne les choses de Dieu, je ne suis pas dans l'erreur. Amen. Amen. Nous ne sommes pas les fils de l'erreur, effectivement. Nous sommes les enfants de la vérité. Amen. Donc effectivement, l'esprit de l'erreur n'est pas en nous. C'est l'esprit de la vérité. Amen. Amen pourquoi quand nous lisons effectivement les autres ne voient pas nous on lit bien dit mais arrête-toi un peu ici mm -hmm. est-ce que c'est normal ce que tu dis et pourtant c'est la même bible que tout le monde mais toi non ouais. toi il y a quelque chose avec toi et entre moi qui te dit mais Fais attention parce que ce n'est pas comme tous les autres, effectivement. Quand toi tu lis, tu es dedans. Ouais. Et ce qui est qu il y a à toi est là dedans, effectivement. Donc. fais attention, lis bien. C'est pourquoi, vous prêtez attention. c'est pas tout le monde, frère. Ouais. Les uns et autres sont fatigués. Mais vous savez ce qui se passe, effectivement. Quand, ici, on entend prêter attention, il y a des gens qui m'écrivent, tu as dit frères. tu sais, quand tu prêchais, tu prêchais là, et puis en ce moment, j'étais distrait. Quand tu as dit prêter attention, mon attention était ramenée Amen. directement à la parole de Dieu. Amen. Et j'ai écouté ce que Dieu m'a dit. Amen. Donc, vous êtes là assis, il dit, oui, mais on, on entend, on entend, mais en fait, vous, c'est votre habitude, mais Dieu parle à son enfant qui est de l'autre côté. Amen. Quand il, il on est tenté de lire effectivement, quelque chose de très important, il est dit, parfois, vous ne voyez pas, moi je ne vois pas non plus. Il pas alors que Dieu veut dire lui, il dit, fais attention, prête attention maintenant. Alors à ce moment-là, là, il devient conscient, dit, oh, c'est à ce moment-là que Dieu ouvre. Mm. Donc, nous, nous sommes un peuple, et nous, nous sommes appelés à être un peuple très attentif. Amen. Parce que, aujourd'hui, nous ne pouvons pas être étrangers aux choses de Dieu. Aujourd'hui, Dieu ne peut pas faire quelque chose et nous, nous soyons à l'extérieur. Non, monsieur. Non, madame. Si Dieu fait quelque chose, nous serons toujours dedans. Amen. Donc, il n'y a pas quelque chose qui va arriver sans que Dieu, le Le mm -hmm. Dieu nous fasse savoir que voici ce qui va se passer. Mm -hmm. Pourquoi mon frère? Parce que nous sommes dans les programmes. Amen. Et parce que le Seigneur cherche à atteindre au travers de vous et avec vous, effectivement, la perfection. Quand on dit parfait, ça dit que. La Bible dit, hein? sans rite, mm. sans tâche, il n'y a rien à répondre. Mm. Donc, cette femme, cet homme, il est vraiment parfait. Mm. Dans les choses de Dieu, quand on le regarde, on ne va pas l'effort. Seigneur, je ne vais pas pécher. Seigneur, je vais... Non, non, non, il n'y a plus à pouvoir dire, j'ai peur de pécher. Non, en fait, vous vivez. Mm. Mm. Parce que l'Esprit de Christ est en vous. La peur est partie. Mm. Mm. Là Amen donc okay, je suis là dit mais Seigneur que le croque, parce que pourquoi je dois encore aller parce que tu m'as ramassé dans cette saleté là, ouais. pourquoi c'est quand même, c'est comme un homme, vous toujours dit, je faisais cet exemple effectivement, vous savez quand vous avez vous qui avez des baignoires, vous savez chacun de nous pense qu'il a a des baignoires évidemment, on, on ouvre bien de l'eau chaude effectivement là, on, on rentre dedans, on se lave bien on est dedans très bien on, on, on se très bien et puis maintenant on doit s'essuyer où on sort, quand on sort, on regarde la baignoire. Toute la graisse que vous vous êtes mis dans la journée, vous savez, la graisse et tout ça, vous que tout ça, ça fait des couches noires. Vers les bords de la baignoire, toute cette couche noire-là. Maintenant, là, on te dit, euh, Jonas, mon frère, tu veux bien retourne de la baignoire où tu étais pour qu'on te frotte les deux à l'exemple Mais va dire, mais ça ne va pas. Mais pendant que Jonas était dans la baignoire, mais elle même t'a demandé, viens me fouetter les dos. Mmh. Mmh. Oh, la mémo, là, avec la saleté, on le mettait sur lui, pas de problème. Mmh. Mais quand il est sorti, mmh. il a regardé, il, il a dit, j'étais là dedans. Mmh. Non, non, non, non, non, non c'est mmh. pas moi, j'étais là dedans. Et puis il dit, mais retourne, ah, ah, ah. Mmh. Non, non, non, non, c'est ça mon frère. Mmh. Quand Dieu t'a fait sortir du brouillard, Alléluia. Je ne peux pas comprendre que j'étais alcoolique. Je oh. me dirais les belles six mois, comment pas passe, je n'ai pas, je, pas, je, pas fait la puce d'appuyer les billets Et les bouquet effectivement, quand, quand ça passe, surtout quand c'est à midi, là, le soleil tape. Je ne pouvais pas laisser passer l'odeur de Je me tapais ça. Maintenant, quand Dieu m'a fait sortir de là, je me suis dit Seigneur, j'étais là en train d'avaler la mousse. C'est vrai, frère. Ne me voulez pas parce qu'on dit, dire, oh, on nous a dit, non, vous êtes libre. Moi, j'apporte seulement la parole de Dieu. Mais ce que c'est qu'il en est, si vous, vous sentez que vous pouvez tirer votre bouchon, <rire> problème. Tout est question de conviction. Amen. Amen. Amen. Vous savez, frère. Dieu. Que Dieu nous aide. Si J'allais vous montrer quelque chose des scènes d'écriture, vous serez étonné. Le mm -hmm. rapport avec. Ben, que, vous savez, c'est vrai, on peut faire ceci, il n'y a pas de problème. Mais lisez bien les scènes mm -hmm. d'écriture. Voyez bien comment Dieu pointe du doigt à certains. Parce qu'il faut que nous sachions ce que Dieu vraiment veut et ce qu'il attend. Et c'est vrai, tout est permis. Mm -hmm. Vous savez, il y a une chose. Balaam était un, était un prophète. Balaam, <rire> c'est ce qu'il dit ici, c'est parce que je faisais référence à, à, à la consommation, parce que souvent les gens ont tendance à croire. Quelle est une chose. Il, il, va, il va demander à Dieu, d'abord, c'était Balaam qui vient, qui lui dit, va mon dire, effectivement, vous vous rendez compte, il va lui dire, et puis Balaam qui s'élève, il lève, il va, il va consulter Dieu s'il peut aller mourir le peuple de Dieu frère mais c'est quand même fort tu es un prophète mm -hmm. tu regardes ce peuple tu connais quand même un peu l'histoire parce que si tu es un prophète l'histoire tu dois le savoir et il regarde il dit mais il y, a, il y a Dieu qui est avec lui et puis il a encore le droit de consulter ces dieux là pour lui dire, mais Bala ben qui est venu me demander si je peux aller monter là-bas pour maudire. Mais Dieu dit, mais qui peut maudire celui que moi j'ai béni ah, Amen. Amen. Il me regarde mais comment il est dit, dit, mais je les tiens dans la ma main. Amen. Comment peux-tu, comment peux-tu Et puis il dit, ah, c'est vrai Seigneur, tu as raison, tu as dit que je peux pas maudire. Alors je dit, dis, ben là, je peux pas maudire, Dieu m'a dit. Et puis, voilà, ben il ben lui dit encore. oh toi un grand prophète, toi un homme comme ça, tu es capable de pouvoir, si toi tu es en plus, tu es grand et puis il commence à ronger les ongles, effectivement il, il se regarde il se tourne, à dit ah oh, c'est vrai, il dit mais je t'ai demandé, tu es capable de pouvoir le faire il retourne encore devant Dieu, Dieu que lui a dit, maintenant il dit Seigneur mon Dieu, pitié de moi je vais demander encore et c'est ta volonté mais tu... Dieu lui a dit, mais ne veut pas le faire, il ne faut pas mourir mon peuple il est tout encore et dit, je vais savoir vraiment, montre-moi encore, c'est ta volonté ou pas et c'est à ce moment que Dieu le regarde il dit, mais je t'ai dit que ce n'est pas ça mais tu viens encore insistant, encore en disant, je vais savoir si c'est vraiment ta volonté que nous, parce que tu vois, balak est venu encore et puis ainsi, ainsi, ainsi, ainsi je dis bon, il n'y a pas de problème vous entendez cela mais tu peux, tu peux partir. Enfin, enfin, voilà, pourquoi elle partir Pour aller nous dire, enfin, mm -hmm. je te l'ai dit, je ne l'ai pas cru, maintenant tu viens insister, insister, insister. et tu peux aller. C'est comme cela. Hein. Mm -hmm. Dieu, frère et soeur, il faut connaître Dieu. Amen. Quand on connaît Dieu, alors on marche d'une manière. Vous savez, Dieu, Dieu, Dieu aime tellement son peuple. Amen. Il a vu la fugue, effectivement. Et hey, la détermination, parce qu'on ne pouvait pas arrêter Balaam. Il était là, feu le feu Il dit, mais Balaam, arrête-toi. <rire> Et donc, donc, lui, quand il est prié, Dieu, malgré que Dieu l'a dit, ce n'est pas sa volonté. Là, non. Balaam, il dit, ah, non, non, ça brûle. Il dit, je demande encore, je demande encore, parce que nous étions au sur Balaam. Je demande encore. Il dit, tu es dit, moi, dis-moi, dis-moi. Dieu regardait hein, la profondeur de son cœur. Donc, ce que je t'ai dit, tu ne l'as pas cru. Mm -hmm. Tu veux que tu donnes ce que tu veux. Parce qu'en fait, les fins fonds Bala, mmh. mmh. le fin fond du cœur de Malam était de pouvoir Alors Dieu lui dit maintenant, ah, j'ai la réponse de Dieu, j'ai la réponse de Dieu. Laquelle C'est pour ça, ici, on hein? mais oh, oh Dieu m'a donné la réponse. Gloire à Dieu, je vais dans la volonté de Dieu. Quelle volonté mmh. C'est à ce moment-là qu'elle arrive. C'est pour ça, vous savez que dans les saintes écritures, il est parlé que quand on prend du vin, c'est-à-dire du vin, c'est de la débauche. Mmh. Mmh. Vous savez ce que c'est de la débauche mmh. la, la débauche. Donc, quand Dieu parle de la débauche, effectivement, je vais pas rentrer de temps. Regardez. C'est que, pendant qu'il s'en allait en disant Oh oui, c'est la volonté de Dieu, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Dieu a dit Dieu m'a répondu, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et il va, alors, Dieu encore miséricordieux, dans sa miséricorde. L'âme, il était un animal, sur lequel il a fouché avec vitesse parce qu'il voyait les honneurs, la gloire là-bas des, des Balak. À ce moment-là, les oreilles étaient bougés. Hein. Donc il voyait la, la gloire que Balak allait donner et peut tout ça, tout ça. C'est ça le problème avec l'homme. Et que là, il arrive, effectivement, il tente de des mépris. Là qui s'arrête. Tellement bon, il était pressé, pressé. Oh, il prend son fouet. Pire, pire, il tape encore. Mais il voit que l'âme coince son pied contre le mur. Il s'énerve encore. Et puis il tape là. L'âme lui dit Mais depuis que j'étais, j'étais toujours servi, effectivement. Et est-ce que j'ai fait ça Et puis il dit mais, mais maintenant, tu dois partir avec moi. Pour voir à quel point l'homme était devenu fou, il répondait à l'âme mes frères et sœurs, j'ai dit mais c'est pas possible un prophète, il parle à un animal con, il dit oui mais avance avance il dit mais t'es déjà désobéi mais maintenant tu me désobéi alors il faut avancer il était devenu fou, les oreilles bouchées la tête palade m'attend, voilà m'attend Dieu m'a donné, Dieu m'a donné réponse, Dieu répondu, mais pas répondu parce que la réponse de lui était la première. Amen. Et voilà, que et, et, et puis il dit, mais il commence à le avec avec, avec l'âne. Tout d'un coup, Dieu lui ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'il voit devant lui? Il aurait dû sentir l'atmosphère. Quand on sort de la volonté de Dieu, on se fabrique quelque chose. Alors à ce moment-là, frères et sœurs, Dieu est un Dieu spécial, Amen. particulier, mais d'une manière simple, frère. Et Dieu peut arriver à pouvoir te parler. Mais quand tu, n es, quand tu es déjà bouché, que tu vas autrement, tu ne peux même pas entendre quand Dieu te parle. C'est vrai, ma Et, et, et, et C'est simplement par des choses simples. Mais et, et là, même, même, il faut dire mais c'est pas possible, mon Dieu, mais nous, un homme qui parle, moi je parle, et, ah, elle descend, il dit, mais gros, je suis sur un chemin problématique. Mm -hmm. Comment je peux continuer alors que même un âne mm -hmm. n'est pas là moi et j'ai suis avec l'âne. Mm -hmm. Et puis les yeux s'ouvrent, mm -hmm. il voit l'ange devant. Mm -hmm. Avec les pères, mm -hmm. il dit, toi, si ce n'était cet ta tête. Mm -hmm l'âme que tu vois que tu tu il t'a sauvé toi parce que le chemin où toi tu vas tu vois c'est la volonté de Dieu c'est un chemin de la perdition Oui monsieur. ne vous justifiez pas avec de petites choses à dire moi j et je crois que l'écriture me permet et je peux tirer un peu parce que comme je disais autrefois, ah, puisque un tout petit peu parce que tu as des problèmes de stomach. Mon frère et ma soeur, mon... alors notre souci concerné maternelle malheureusement, l'achat de ostomac, mmh. des grandes bouteilles, mmh. ça nous aiderait à pouvoir les pas. Non, il faut que nous comprenions ce qu'il en est effectivement en rapport. Parce que ce qui est important pour, pour un fils de Dieu, ce n'est pas euh, ce qui me plaît, moi. Amen. Quand j'étais dans le monde, effectivement, j'avais des passions. Mmh. Vous savez, je vous l'ai dit ici, non mmh. Ah, c'était dans le dit, mais moi, je ne voulais pas les choses de Dieu. Jeune que j'étais, je voulais d'abord la vie. Moi, moi c'est quand je serai vieux, vieux, vieux, que je vois que oui, un hein, colbré comme ça, j'ai dit maintenant je peux le recevoir. Mais maintenant, non, j'avais une liste de projets comme ça. Ah oui, je ne voulais pas, je ne voulais pas, dit Dieu en fait. En fait, c'est en fait ça la nature de l'homme. L'homme a ce besoin qu'il doit arriver à pouvoir se satisfaire. Mais quand on devient croyant, frère ça, on ne s'appartient plus. Amen. Amen. Alléluia. On ne s'appartient plus. Amen. Maintenant, on appartient à Dieu. C'est ça qui me touche vraiment au plus profond de mon cœur. Quand je regarde Christ notre Seigneur, il se tient debout. Je dis, mais si c'est un homme qui pouvait dire cela, je dis, mais alors il ne comprend rien. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive Amen. si quelqu'un veut préserver sa vie ou sauver sa vie il la perdra mm -hmm. mais c'est lui qui la perdra mm -hmm. mais la sauvera Amen. vous connaissez non? Donc, alors il me donne une condition que pour que moi je puisse avoir une vie il faut que je perde la mienne mm -hmm. parce que si je viens à lui avec la mienne je ne vais pas avoir la sienne mm -hmm. donc je vais d'abord perdre la mienne mm -hmm. donc ce qui fait l'homme c'est sa vie mm -hmm. Passion, c'est désir, effectivement. N'est-ce mmh. pas? Mmh. Dieu veut que toutes ces choses-là, la Bible dit que ceux qui sont à mmh. Jésus-Christ mmh. ont crucifié quoi? Okay. Avec quoi? Jésus. Et quoi encore? Jésus. Et ses désirs. Mmh. Donc, mes désirs en moi ne peuvent plus prévaloir sur la volonté de Dieu. Amen. Si je compare ce que Dieu veut de moi, alors à ce moment-là, il y a un problème au niveau de la foi. Amen. Je dois considérer ma foi. Vraiment. Seigneur, Amen. je ne vis plus pour moi-même, je vis pour toi. Amen. Si tu me dis va à l'Orient, j'irai à l'Orient. Si tu me dis va à l'Occident, j'irai à l'Occident. Je ne vais pas dire non, moi je suis bien chez moi ici, je suis au chaud quand le, chaleur, le chauffage, le foie est là. Je mets le chauffage au maximum, je mets les pantoufles. On me donne des pommes de terre, je mange bien, là-bas je dois monter de la montagne, je prends le risque des trous là-bas et puis oh, là-bas on ne mange pas, on, fond, on dort sous des nattes, effectivement parfois on revient avec les bêtes dans les ventres. Non, oh. Ce corps ne m'appartient plus. C'est vrai c'est un vase pour marcher mais pour servir. Pour servir qui C'est lui qui nous a Vous et moi. Donc on ne vit plus pour nous-mêmes, oh, humainement parlant, on n'a pas besoin de prendre le risque. Hein. Regardez, votre soeur qui est assise là, elle est là, est que derrière, hein, au Pakistan. Frère, viens, Dieu nous a invités partout au ministère, il faut que tu viennes, on a presque partout, on t'attend, viens tout au ministère. Il me dit, mais comment tu vas faire, parce qu'il y a du bombes là-bas. Parce que, j'ai dit, mais madame, as pas dit, mais il faut regarder, le gouvernement dit que les kamikazes sont là, j'ai dit, mais enfin... Il ben, il vous dit pas, mais je vous dis ce que dit, hein. J'ai dit, mais on m'envoie, on me dit, frère, je vais vous montrer, frère, viens, Dieu nous a la à grâce. Je vais vous montre, et c'est écrit, ils écrivent tout le temps, ils téléphonent. Je dis, mais, dit, mais maintenant, regarde un peu, il faut prendre les, les, les, les dates pour le Pakistan. Pakistan Vraiment maintenant Mais on vient de dire là-bas qu'on a bombardé les hôpitaux, mais tu vas aller où dans quelle ville Mais en plus, tu te souviens ce qui s'est passé avec toi J'ai dit, mais enfin, bon, c'est passé C'est passé, c'est passé. Mais maintenant, si c'est là que ma vie doit s'arrêter, elle s'arrêtera. Ah ben oui, je, je ne m'appartiens plus. Mmh. voyez-vous, et comme je l'ai toujours dit, effectivement, je ne suis pas comme vous. Mmh. Ma famille, elle est à ce niveau, elle est ma famille. Mmh. Mais quand je dois servir Dieu, c'est Dieu qui compte. Je mmh. ne tiens pas compte de ma femme, je ne tiens pas compte de mon fils, je ne tiens pas compte de ma fille. Pas... Non. Mmh. Là où Dieu m'envoie, si c'est sa volonté, que ça ne plaise ou pas, c'est là où je vais. Mmh. Ah mmh. oui, frère et soeur. Non. Dans notre vie, effectivement, on doit faire un choix. C'est soit Dieu ou soit nous. Amen. Alors, quand c'est Dieu, j'ai aussi des besoins. Mais quand cela ne s'accorde ça, ça, ça pas avec ce que Dieu veut, mm -hmm. et eh bien, même si ça fait mal, j'accepte les douleurs. Amen. À la place du bonheur, que mm -hmm. la peut il va pouvoir voir. Mm -hmm. Mais les, bonnes... les douleurs, pour moi, sont plus précieuses. Mm -hmm. Et sans pour comprendre ça. Et l'âme, lui, n'avait pas bien saisi les choses. C'est pourquoi Balaam est devenu la malédiction aujourd'hui aussi. Disait les Saintes Écritures. Oui, messieurs. Un homme qui était un prophète de Dieu, quel Dieu pouvait utiliser effectivement, mais non, rejeté, frère. Ils ont suivi la foi de prédiction de Balaam. C'est écrit. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Alors, ah. oh. il y a eu le rouleau, il s'est arrêté. Non. Il n'a pas continué, effectivement, plus bas, pourquoi C'est cela que, oh, que Dieu nous aide souvent, monsieur. et parfois c'est vrai qu'il se dit, bah, enfin, les choix peut-être peut pas de problème, un moment, pas, pas une petite écriture, on prie et puis on part. Mais quand on rentre dans les saintes d'écriture, c'est parfois difficile de pouvoir s'arrêter, parce que c'est tellement bon. C'est vrai, frère Amen. et sœurs, c'est le moment le plus glorieux pour nous, d'être là dans les choses, parce que, quand on sort là, on rentre, on a des situations. Abogées. Ici, on est bien. Amen. On entend la parole, on dit Seigneur, nous voulons rester là-dedans. Si même tu peux nous prendre tous maintenant, partons. C'est cela, et souvent, nous sommes pas problématiques, du temps, en fait. Parce que nous remarquons que, effectivement, et c'est cela qu'on doit voir que la qualité, en fait, de l'esprit. Pour le temps, par exemple, bon, il y a des pentecôtistes, il y a des baptistes, effectivement, l'esprit qui agit chez eux n'est pas la même chose que chez vous. Amen. Quand je parle de chez vous, c'est en tant que fils et fille de Dieu que Dieu a, a éclairé, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que la qualité de l'esprit que vous avez, mm -hmm. c'est tout à fait différent. Amen. Lorsque toi, ma soeur, lorsque toi, mon frère, mm -hmm. lorsque toi, ma soeur, vous prenez les écritures, mm -hmm. quand vous les lisez mm -hmm. à côté d'un pentecôtiste. Mm -hmm. Il y a une très grande différence. Amen. La façon dont la parole de Dieu vous parle. Amen. Et comment vous la voyez Très différente. Vous lisez l'écriture, vous la placez à sa place. Oui, ma soeur. Amen. Tu le fais, ça. Plus que même le choix de ce que dit du le pasteur, le dit, le pasteur dit effectivement. Donc toi, Dieu te donne les. Vous vous souvenez, frère. Le... Oh là, là, mon Dieu là. Une petite jeune fille esclave. Amen. Il était là dans une maison d'un homme, un général. Qui avait les armées, effectivement, qui les craignait dans un pays qui connaissait, qu effectivement, rien de ce pays-là, cet homme mourait de lèvres, effectivement. Et la petite était là, effectivement, l'homme a eu la connaissance de beaucoup de choses. La petite était se mariait, mais connaissait plus que l'homme. Amen. Amen. Pendant que l'homme mourait, après il a regardé, effectivement, et puis l'homme ne savait plus rien faire. Il retournait dans son corps, dépeuré, effectivement. Et la petite, simplement, elle dit, Amen. Alléluia Si mon maître était chez nous à Israël, au oh, gloire à Dieu, Amen. le Seigneur, notre Dieu, ah, est guérit. parce que là-bas, il y a un prophète de l'Éternel, nous avons quelque chose de plus que vous, vous n'avez pas, pas le point qu'il a marqué, il n'avait pas le point lui il avait le point Amen. Amen. conduit par l'Esprit du c'est à cela que vous Amen. pour que le point soit mis à la place du verbe Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ils disent effectivement, ils vont, ils vont, mais toi tu lis, tu mets des points. Comment tu peux mettre des points Je ne peux pas t'expliquer. Mais le point a été mis. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Considère. Amen. Amen. Sa parole Amen. Précieux. Nous voulons te dire merci. Voulons te glorifier encore ce soir. La grâce merveilleuse que tu nous as accordée, de pouvoir être un peuple qui t'appartient, que tu es Père, que tu nourris, Père, que tu conduis encore, à ta grâce merveilleuse, mon Ce soir, nous Seigneur, nous avons toujours besoin de toi. Oh Dieu, quand on peut regarder combien je vous fais pleurer, Seigneur, mon cœur. Voyons la grandeur de ton nom, ce sommes béni, tous ces hommes que tu as vraiment trouvés toi-même, Père, que tu as écrit. Nous te remercions encore aujourd'hui, c'est un privilège au Père. Nous voulons vraiment prendre du sérieux toi, prend ce qui te concerne, toi. Nous voulons prendre au sérieux ta parole à toi, mon bénéfice, le Bénis, mon frère, bénis, ma soeur. Bénis, tiens, et fortifie-en-moi, et éclaire-moi, nous sommes bénis. Nous nous t'aimons devant toi. Nous sommes besoin toi, et encore ce sera toi, nous es vivre avec toi nous christ tu avec toi. toi, de encore, tu es le Dieu de toi terre encore, bénis sa de encore, tu es le le nous te remercie Je te Je te remercie Je te remercie pour Je te You see, for some je pour nous avons de et et nos nous avons c'est parce que c'est ta parole, c'est nos paroles pour moi, c'est un mot aussi dans C'est invités, on C'est s'équiper, on va on va vivre, on va vivre, on va vivre, on on on on on on on Merci pour ces Merci pour ces mots. Merci pour ces mots. Merci pour ces mots. Merci pour Oh, mots. Merci pour ces Merci Oui, tu parfois. Nous, pas parce Merci. Merci. Je la de de de je suis un peu plus de temps pour un peu plus de temps pour de de de de un peu plus on est fois va du la pour te pour la que que c'est ça, de les c'est ça, de Oh, merde, toujours à toi, Oh, merde, puissant, tu es encore des faire pour ta à toi Dans chaque de Oh, et que ces paroles puissent avoir notre âge quest que ces paroles encore nous donner la vie davant Oh, mon Dieu, le quoi qu'il ne change jamais, quoi qu'il est même, les en foi encore, venez les et les pixels, les pixels, les pixels, les pixels, le pixels, les pixels, les les pixels, les pixels, les les pixels, les pixels, les pixels, les pixels, les pixels, voir les pixels, les et les pixels, pour lui les pixels, les nous sommes, pixels, est pixels, les nous les pixels, là C'est en ah, fait que nous puissions continuer ces jours à hein? nous autres, oh oui, c'est vrai, ces jours-là, béni à ma mais maison, des mais autres ne me ah, Après avoir traversé, pour danser, parce qu'il avait, elle m'a fait la délivrance. Nous aussi aujourd'hui, merci, nous sommes ici dans ce théâtre, parce que tu nous a délivrés, oh Dieu, est-ce que c'est bien du monde, mon fils mes personnes C'est pour cela que nous voulons chaque jour s'approcher le monde, à ces sanctifiants, oh Dieu, ah, oui. oh Dieu. Et la boîte de de boîte de de cette Oh de de de de de les plus loin encore, plus loin, les plus loin, les plus loin, les après de sera l'histoire, mais enfin, nous voulons les guérir, nous voulons Oh, Dieu, ton En fait, pour les corps du Christ et pour de la bonne merci pour cela. Dieu, les Avec ah. le don d'amour profiteur je suis de l'amour, Je suis un de